Bonjour à tous, bienvenue au Chant d'Amour des Oiseaux Le souffle bouclier c'est quoi C'est une technique d'alignement qui te permet de relayer l'énergie pure de la source, de toutes les bénédictions dans toutes les dimensions à la fois tout en te protégeant parfaitement. Mais voilà, ce que je viens de dire là vaut une fois que tu euh, as suffisamment euh, pratiqué cette technique pour, euh, euh, comment dire, euh, l'avoir assimilée. Hein Mais il y a des étapes pour arriver à ça. Et donc, euh, je vais t'expliquer tout ça, te donner quelques recommandations et t'expliquer aussi comment... Euh, quel que soit ton degré d'alignement, quel que soit ton âge, quel que soit quoi que ce soit, tu peux faire énormément à tout instant, pour toi et pour tous, en étant au fond de ton cœur, tu vois, ton, ton intention dans le cœur, dans la plus grande sincérité du fond de ton cœur, à chercher l'énergie la plus pure qui soit en toi et pour l'émettre partout dans toutes les directions, pour tout, pour tous, sans aucune distinction. En faisant ça, tu te fais le plus grand bien et tu fais le plus grand bien à tout. Tu peux faire ça aussi, essayer de faire ça face à toute chose qui, euh, que tu peux appréhender éventuellement Face à quoi tu pourrais avoir de la peur ou autre Ou de l'angoisse la... voilà. Essaye de faire ça Et vois, vois le résultat Fais ça en toute confiance Dès que cette information euh, qui n'est pas agréable arrive à toi bon, Le temps de digérer, de te remettre debout De décider d'être maître dans l'incarnation eh bien tu fais ce travail d'aller chercher en toi la plus belle des lumières et tu les mets. Tu les mets pour blanchir cette idée, tous ces mots, toutes ces images, toutes ces appréhensions. Et c'est ainsi que tu transformes, tu transcendes, tu, tu fais s'évanouir toutes ces choses pour les remplacer par de la lumière pure, d'amour pur. Alors, à ce moment-là, c'est merveilleux parce que tout ton être se met en... Comment dire, en, en harmonique adéquation avec toute la création pour déplacer chaque élément de la situation et transformer cette situation en ce qu'elle pourrait avoir de meilleur, de plus vertueuse à tous les niveaux et pour tous les éléments qui la composent. Voilà, ça c'est le premier message le plus important que j'ai à dire à tous, et voilà pourquoi j'ai décidé de mettre à disposition ce souffle bouclier. Pour moi, selon mon expérience, c'est vraiment une forme de sommet par rapport à cette à ces techniques d'alignement pour euh, émettre l'énergie la plus puissante, la plus pure, euh, pour faire le plus grand bien possible, hein. surtout pensons à notre âme collective qui en a grand grand grand besoin en ce moment, puisque nous sommes donc à une période du plan zéro, qui est grâce à l'ascension de notre mère la terre, grâce aussi à l'ascension des pères et mères ascensionnés, euh, les vrais, ceux qui sont d'origine, je parle euh, des pères et mères qui sont à l'origine des douze tribus, qui sont à l'origine de notre existence ici et probablement même de l'existence de cette planète et de ce projet, etc. Vraiment à l'origine de l'origine, dans son aspect le plus vertueux, hein, à ne pas confondre avec d'autres terminologies. Euh, bien, soyons clairs là-dessus. Et donc grâce à ce mouvement général auquel déjà... Euh, les 144 000, voilà, et beaucoup d'autres, tous les volontaires ont participé à élever les énergies, à se réveiller, à élever les énergies de la Terre, les énergies de euh, toute notre âme collective. Il est question maintenant peut-être de passer un petit peu au plan au plan suivant, c'est-à-dire euh, d'être un petit peu plus euh, concentré encore, un petit peu plus euh, persévérant, un peu plus régulier, je voulais dire, beaucoup plus au quotidien, tu vois, et dès que tu le sens, toi qui es volontaire, toi qui es euh, une âme, et donc forcément, forcément, un être du cœur, forcément, si tu as une âme, ça ne peut pas être autrement, à moins que tu aies volontairement renoncé. Et à ce moment-là, bah, je t'invite à... À pardonner, à te soulager de cet ancrage extrêmement négatif que tu as, qui a été mis en toi et à te rallier au cœur, à ton cœur, pour te faire le plus grand bien, pour te guérir, te réparer et réinitialiser ton avenir et l'avenir, notre avenir à tous. Voilà. Je vous laisse avec le communiqué. Merci à tous d'être là de m'écouter, de pratiquer, de participer activement. Merci, merci de tout mon cœur. J'ai décidé de mettre à la disposition du public le souffle bouclier. Je dois quand même commencer par émettre un certain nombre de recommandations. parce que c'est une technique très simple, rapide, dans, dans ce qu'il y a à dire et à faire, hein, pour euh, euh, mettre en œuvre ce souffle bouclier. Seulement, selon moi, il est important, avant tout, avant d'essayer ce souffle bouclier, et je vous expliquerai pourquoi. Il est important donc d'aller sur ma page de blog et de pratiquer la mise en état d'union selon les recommandations que je vous donne. Et de vous sentir bien déjà dans cette, dans cette technique-là qui est elle-même extrêmement simple. Et à partir de cette technique de mise en état d'union, je ne parle même pas de méditation, chacun a, son, a ses termes, hein, si je ne veux pas compliquer les choses, j'ai seulement fait un parcours hors de toute forme d'école ou de préétabli. Bon, voilà, je te propose ce que je pratique avec mes termes à moi. Et ce pas toujours pour rien, justement, que j'emploie mes propres termes. Hein, parce que j'ai voulu être neutre et j'espère le rester à tout instant dans cet euh, exercice, dans cette pratique. Et dans ce, ce, ce partage aussi, évidemment. Hein, de rester intègre, de bout en bout. Euh, donc, il me semble très important que tu te sentes bien dans cette technique de mise en état d'union, une fois que tu l'as bien acquise, que tu la pratiques, que tu t'y sens tout à fait bien, bien de faire en sorte de faire un pas plus loin, c'est-à-dire de pratiquer les demandes alignées de façon à blanchir ton âme. Ça me paraît vraiment important. Euh, on ne peut pas aller comme ça, du jour au lendemain, sur cette technique du souffle bouclier. Euh... Parce qu'elle demande, elle est très concentrée, elle est très rapide, elle demande à ce qu'on ait un bon socle, un socle solide, tu vois, pour pouvoir euh, sereinement vraiment se mettre à la pratiquer. Aussi, ça me paraît très important de faire une demande alignée, euh, toujours, chaque jour, et certainement, en tout cas, avant d'aborder euh, ce souffle bouclier, une fois que tu t'es mis en, en état d'union, que tu as bien blanchi ton âme, mais ça, ça demande souvent plusieurs séances, hein. Et c'est bon d'avoir un œil ouvert euh, et, et d'être déjà bien développé dans ses sens intérieurs. Hein euh, donc le troisième œil, on, on parle du troisième œil, la glande pinéale, c'est-à-dire voir ce qui se passe dans le monde que les yeux, eux, de, de notre corps charnel ne sait pas voir. Hein voir le reste, tout le reste, donc dans les autres fréquences. Tu vois, c'est ça, être capable de lire les autres formes de fréquences. Mais ça, l'alignement, la pratique de mise en état d'union au quotidien peut t'y aider. Bon. Tu vois, mais moi je suis arrivée à ça, ça a pris des années. Mais étant donné qu'on est arrivé, que beaucoup ont fait beaucoup de travail, euh, sont très avancés. Euh, peu importe de quelle manière tu y es arrivé jusqu'à moi et, et, et à cette communication, euh, l'important c'est que si tu euh, si, ce, si ça te parle, si le, si le titre t'a parlé, si ça ou peu importe ou autre chose qui a fait que tu m'écoutes là maintenant, et d'ailleurs merci de m'écouter, hein, et ben c'est génial parce que c'est que ça te concerne certainement, d'une manière ou d'une autre. Hein. Euh, à toi, c'est toi qui verras en quoi. <rire> Donc, c'est de faire une demande aussi de protection totale. C'est de programmer ton âme à te protéger de tout mal. Faire une demande exhaustive, ok Donc là, sur ma page de blog, tu verras après le texte. Si tu ne connais pas encore, désolé pour les autres de me répéter, mais c'est tellement basique. Hein. Les clés sont là. Hein. Euh, en tout cas, une partie. Les clés, euh, les clés le B à bas. Après, il y en a d'autres. Hein, pour ceux qui euh, souhaitent entreprendre le grand alignement. Bon. Alors. <rire> euh, tu as la, la communication mise en état d'union et puis tu as comment faire une demande puissante à l'univers en s'alignant et puis pour allumer ta lampe intérieure aller la trouver si tu ne sais pas comment faire et bien tu as une, une autre communiqué qui s'appelle offre ta joie voilà et ces trois là sont vraiment à la base de ce qui compte le B.A.B.A. quand on n'a pas euh, voilà on est un petit peu euh, mis au pied du mur, de d'être de, de, de, tous ensemble et dans la meilleure harmonie possible. Et donc, euh, je pense que ce, cette pratique, elle est tellement... C'est une telle bénédiction. Pourquoi Parce que le souffle bouclier, c'est une, une posture qui te permet... Euh, à volonté, sur demande, euh, comment dire, d'être en communion avec l'émergence de ta propre source, d'accord, ton esprit, être là, euh, tes énergies et, et toute la puissance de ton être se concentrer à être en communion avec ce point, euh, ce point euh, de de création pure, tu vois, l'origine même de, de, de, de, euh, de ton pouvoir créateur qui se trouve à un endroit particulier dans le crâne et parce que c'est là aussi que se trouve véritablement l'esprit, en tout cas sous sa forme d'éternité. Tout ça, je l'expliquerai clairement. Euh, il y a tant à dire pour... Euh, euh, comment dire transmettre toutes ces choses que pour l'instant c'est pas encore fait d'accord mais parce que euh, c'est peut-être pas peut-être pas le plus important pour l'instant tu vois c'est tout, c'est juste pour ça euh, c'est pas mon mental qui me guide, hein, c'est mon âme et mon cœur avant tout voilà et l'esprit, mon esprit qui a décidé euh, des priorités voilà euh, qui sont celles eh ben, de la vérité du cœur et de l'aide, de l'entraide, du partage. Donc absolument, je te recommande ces trois choses, la mise en état d'union, le blanchiment de ton âme, et la protection, la programmation de protection de ton âme. À partir de là, quand tu te sens à l'aise, alors tu abordes le souffle bouclier. Moi ce sont les recommandations que je te donne, maintenant tu vois, comme je le laisse euh, au public, si euh, tu, es, tu as tout ton libre arbitre, évidemment. Voilà, si tu ne souhaites pas respecter tout ça. Moi, euh, voilà, c'est de ta responsabilité propre. Nous sommes bien d'accord, voilà. Et pas la mienne. Hein mmh. La mienne est de transmettre, de donner les recommandations que je suis. Et en dehors de ça... En dehors de ça, je ne sais pas et je ne garantis absolument rien. C'est clair. Voilà. Pourquoi euh, ces recommandations euh, particulières et toute cette prudence par rapport à ce souffle bouclier Parce que dans les premiers, euh, les premières tentatives euh, que j'ai faites, euh, ça ne s'est pas mis en place tout seul. Hein. Ça fait un an que je le pratique c'est pas beaucoup un hein, an hein. c'est très peu hein, à mesure d'un recul mais bon voilà euh, les toutes premières fois je pratique donc tous les jours hein, mais les toutes premières fois j'ai vu les choses comme j'ai un œil assez bien ouvert j'ai vu les choses se passer étape par étape et j'ai vu que mon âme produisait une forme de verrouillage mais le temps que ce verrouillage se produise et il n'est pas aisé au départ euh, que cette première étape se passe bien. Donc, c'est pour ça qu'avoir son troisième œil ouvert, c'est important. Sinon, avoir en tout cas une vigilance intérieure, une sensibilité déjà fort aiguisée sur ses sens, tous ses sens, d'accord euh, C'est-à-dire l'attention à ce qui se passe dans ton corps, à hein, ce que te renvoie ton corps comme information, si elle est agréable, désagréable, tu vois Ça commence par ça aussi. Il hein. je, je, je je, y a tellement de choses à dire pour la pratique du grand alignement Là, je suis désolée, c'est vrai, je ne m'adresse pas vraiment aux néophytes, à ceux qui n'ont pas encore tous ces exercices, à moins que tu connectes sur ce que je te dis, parce qu'il y a des enfants maintenant qui sont nés avec un bagage d'ADN beaucoup plus complet que le nôtre, etc. C'est très bien. Et donc, ils peuvent comprendre, piger, sans avoir besoin de faire toutes les étapes que nous, on a pu faire ou que j'ai pu faire. Donc, voilà, hein, chacun voit. Euh... Et pendant ce, ce temps-là, euh, où euh, euh, c'est la toute, toute, toute première étape plus tu pratiques plus tu exerces ce, sou ce souffle bouclier, plus tu t'entraînes et plus euh, ton âme en fait le verrouillage euh, tu, tu le ressens même plus il se fait et plus il est presque permanent, tu vois, ce verrouillage, tu as, tu as même plus à, à y penser, c'est comme pour toute pratique, tu vois, ce qui semblait euh, difficile, casse-gueule la première fois, à force de pratiquer, à force de persévérance, de patience hein, et, de, et de bienveillance envers toi-même et de douceur hein, pour, pour faire ça euh, à chacun à son rythme, hein je t'ai dit, voilà, moi, il m'a fallu des semaines et des semaines Pendant des semaines, ça a été casse-gueule Des mois, pendant des mois, ça a été casse-gueule Ça tenait pas en place C Ça m'a vraiment... demandé de persévérer, de persévérer énormément hein. euh, Je suis pas arrivée à, à, à ce que j'ai pu dire dans une vidéo À pouvoir le faire en deux respirations Même maintenant, presque en une seule respiration, j'y suis quoi. Ça, va, ça va de plus en plus vite, c'est de plus en plus intégré, tu vois plus tu pratiques, plus tu fabriques ce qui n'existait pas encore. C'est ça qui fait qu'on qu est extraordinaire, qu'on est merveilleux, quoi, que c'est merveilleux d'être un esprit avec une âme, tu vois, dans cette création, parce qu'en effet, nous sommes les enfants de cette création, tout simplement, euh, à l'image de cette création. Et donc... Ce souffle bouclier, les, les premières fois où tu l'exerces, donc avant euh, que, ça se, que ton âme puisse se verrouiller, euh, il est très important d'être blanchi, d'être protégé, et en plus, avant cela, de se mettre dans une situation où tes pensées sont aussi, où ton esprit est aussi vide de pensées que possible, aussi blanc de penser que possible, tu vois Et en tout cas que ton cœur et tes intentions et ta posture générale ton état d'esprit général soit extrêmement positif et lumineux Tu comprends parce que la lumière, elle éteint l'ombre, elle efface l'ombre. À la lumière, aucune ombre ne résiste, ok Mais si dans ton esprit, tu es occupé à avoir peur, à être, à être en appréhension, euh, et alors forcément, tu aimantes, tu attires, tu te mets en communion immédi... tu es à ce moment-là en communion et voir en communication, et voir, tu peux construire des ponts pour toutes ces euh, énergies inverse négatives. inverse ou pas d'ailleurs, hein, parce que les choses vont dans plus, plusieurs directions. Bon, j'expliquerai ça aussi en son temps. Mais on n'est pas là, euh, euh, je ne suis pas là pour faire euh, euh, une, euh, comment dire <rire> une conférence sur ce sujet-là, mais sur le souffle bouclier. Donc, euh, tu as cette phase-là qui, qui, qui, qui, qui, qui fait partie des toutes premières justement euh, mises en œuvre du souffle bouclier où tu dois donc comme quatrième avertissement, c'est vraiment d'être dans le meilleur état d'esprit possible afin de n'avoir aucune mauvaise pensée, aucune appréhension et d'avoir même une pratique qui est celle que tu es capable de te remettre droit dans ton cœur à la demande, hein, et d'allumer ta lumière, quoi que ce soit qu'il arrive, tu vois, pour te défendre de ce qui se passe en toi, pour redevenir blanc à l'intérieur, tu comprends a Repropulser ta lumière partout, cette lumière nettoyante, purifiante, ok Qui dissipe et qui dissout toute ombre. À partir de là, il n'y a plus aucun, ok, aucun problème, voilà. Il faut être capable de faire ça, d'accord euh, et euh, même si tu pas ton troisième oeil ouvert donc et que tu veux quand même tenter les choses parce que tu le sens comme ça, ok et bien si tu ressens quelque chose de négatif et bien voilà, pff, tu vois, tu... Hop! Ça veut dire que ça se passe en toi. Ça veut dire qu'en toi, il y a une faiblesse, il y a, euh, euh, une vibe, un, une, une, une fréquence qui, qui, qui, qui ne te permet pas, qui permet à cette chose d'être en communion avec elle. Donc, à toi de rectifier cette fréquence, tu comprends? À toi d'être maître à bord de ton vaisseau, de ton corps. Ça passe par les sensations avec ton corps. Tout ça, c'est une communion entre esprit, corps et âme. ok et j'espère que c'est pas trop d'explications. À mon avis, c'est juste vraiment le b à bas que je te donne là, le strict minimum. Euh, mais ça, c'est essentiel, d'accord Voilà, ça c'est comment faire et qu'est-ce qu'il y a à faire, et le comment du pourquoi. Bon, à la fin seulement, quand j'aurai fini de tout expliquer, tout ce que tu dois savoir... Euh, je pense qu'on est à peu près arrivé au bout, je vais faire une pause pour réfléchir, prendre du recul, alors on passera directement au souffle bouclier. Mais je ferai l'explication technique, et ensuite je ferai, euh, comment dire, on, on fera ensemble, je ferai pour toi le souffle bouclier, avec les explications en temps réel. D'accord bon, Moi je crois que j'ai à peu près fait le tour, donc les quatre recommandations de base, hein, d'accord à bien bien respecter. Maintenant voici, euh, alors, oui, si, une dernière chose euh, qui euh, t'explique euh, ce souffle bouclier, euh, techniquement qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est peut-être par ça qu'il faudrait commencer, mais je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, donc en tout cas, ici, puisque je me consacre à ça, ça te permet de te mettre en communication avec l'ensemble des dimensions de ton être et donc de la création, tu vois elles communient les unes avec les autres, bon, et euh, tout en verrouillant ton âme, d'accord, ça veut dire que tu peux être à la fois en communion avec tout, mais sans que ça t'atteigne, d'accord, en étant totalement protégé, je t'ai expliqué, s'il faut programmer son âme de toute façon à être protégée totalement et à bien le faire, et une seule fois ça suffit pas, on est d'accord, tu dois travailler là-dessus, hein, va étape par étape sur chacune de mes recommandations prends plusieurs jours moi je recommande la mise en état d'union peut-être pendant 21 jours et ensuite hop, voilà, tu passes de 7 jours en 7 jours, tu vas lentement tu vois, mais t'assures ton truc bon, après tu vas à ton rythme, tu fais comme tu veux tu es libre, chacun est libre, chacun doit faire selon le ressenti de son âme mais je, je, te, je, je te préviens quoi voilà euh, donc euh, ça te met en relation avec l'ensemble des dimensions ici je te rappelle qu'on est au centre au centre incarné hein. c'est une grâce divine d'avoir un corps et d'être ici c'est le carrefour de ce que fait euh, comment dire c'est le carrefour de la création voilà on peut appeler ça comme ça Là aussi, je donnerai des explications. Bon, excuse-moi, hein, mais bon. Donc, euh, tu es donc en communication avec tout, tu as ton âme qui se verrouille, qui apprend à se verrouiller, et qui le fait de mieux en mieux, et de plus en plus vite, et de plus en plus puissamment, et de façon de plus en plus stable. Ça aussi, ça prend du temps. Quand tu, quand tu vas entrer dans ce, cette pratique du, du souffle bouclier, je t'ai expliqué, moi ça m'a pris, ça pris euh, des semaines pour euh, euh, que mon âme se verrouille correctement, facilement et d'un coup, d'un seul coup tu vois et, et pas euh, de façon allez je euh, je viens je me referme je voilà bon hein, voilà et avec toutes les pensées qui passent dans l'esprit euh, parce que tu as le troisième œil vachement ouvert que tu vois ce qui se passe tu comprends que tu es en communication avec tic tac, tac, et paf tu es en communication avec eux et paf voilà et, et là il faut il faut se battre il faut euh, disons euh, en toi faire ce ce ce combat intérieur cette guerre sainte qui est la guerre uniquement la guerre intérieure ça n'est jamais rien d'autre, c'est ça. C'est de, comme je t'ai expliqué, euh, ça se passe en toi, tout ce qui est dans la sphère de ta conscience, tu as pouvoir sur elle, à condition de le savoir et d'exercer ce pouvoir, d'accord Voilà. Et bon, donc, j'ai mis plusieurs semaines, tu vois, à verrouiller, à, en faisant ça tous les jours, on s'entend bien, hein, et parfois plusieurs heures par jour, hein, ok Bon, tu vas être certainement beaucoup plus doué que moi, il n'y a pas de doute, mais voilà. Ensuite, tu vois, il a fallu encore plusieurs semaines pour rester, euh, oh là là, même plusieurs mois, plusieurs mois. Pour, que, euh, euh, pour réussir à ce que l'énergie, tu vas voir je vais t'expliquer quoi, à ce que mon énergie volontairement rejoigne celle de la source, parce qu'en fait il faut rejoindre une force contraire, tu amènes une énergie dans un sens pour rejoindre, tu vois imagine toi un jet d'eau super puissant, c'est ça qui émerge de ton esprit, tu vois, c'est ça le champ électromagnétique de ton âme, en tout cas, son émergence à partir de l'esprit et c'est à cet endroit là à l'endroit de l'émergence que tu dois euh, situer et, et, et élever toute ton énergie à toi consciemment tu dois rejoindre euh, l'intensité la fréquence de, de la source tu vois, de l'émergence de la source tu vois entre la sortie de l'esprit et euh, le début de, de, de l du champ électromagnétique de l'âme tu vois tu dois te mettre dans l'alpha et l'oméga au cœur, ton énergie, volontairement, l'élever jusqu'à ce point-là, d'accord Voilà. Et là, donc, là, à ce moment-là, dans cet état-là, ton... donc, on est d'accord, ton âme euh, est verrouillée, euh, ensuite, ton énergie monte, je vais te décrire ça d'une autre manière plus... Voilà, là, là je, je, je, je vais étape par étape. Ton énergie, volontairement, monte, Jusqu'à la source, d'accord Donc il y a un son aussi qui se passe en toi, parce qu'on peut avoir une claire audience, tu vois Il y, y a la clairvoyance, ok Ce fameux troisième œil, et encore, c'est quelque chose qui se développe, hein Les uns et les autres voient jusqu'à un, une certaine distance et jusqu'à certaines dimensions. Mais ça ça, ça, ça peut se développer, se développer avec l'alignement, hein D'accord euh... <coughs> Enfin, avec ce que j'appelle moi, ce que j'ai appelé le grand alignement. Et euh, voilà, je, si ça t'intéresse, euh, voilà, tu, tu, tu, tu vas sur mes, sur mes différents travaux. Euh, donc oui, il y a aussi cette claire audience, il y a la claire sapience, il y, a, voilà, il y a tous les sens qui existent aussi dans le domaine du sensible si j'ai envie de dire tu vois il y a le il y a il y a il y a l'intérieur et l'extérieur voilà on va dire le monde de l'intérieur et le monde de l'extérieur le monde de l'extérieur la mer l'incarnation ce que tu peux toucher avec tes mains voilà et le monde de l'intérieur il te communique avec tout toutes les dimensions de l'univers et dans l'espace et dans le temps tu vois voilà et euh, c'est une réalité et on est tous connectés dans ce monde là alors c'est un peu bizarre à comprendre hein, pour celui qui entendrait ça pour la première fois mais voilà c'est concrètement je saurais pas dire les choses autrement donc le souffle bouclier, tu vois, c'est simple. Tu te mets en état d'union, tu élèves tes énergies, tu blanchis ton âme, tu protèges, tu demandes une protection totale. Ça, normalement, tu le fais tous les matins, tu vois, et tous les matins depuis des mois, depuis des années. <rire> et puis, bon, voilà, en tout cas, c'est une pratique quotidienne, tu vois. Et donc, tu fabriques ce corps, tu, tu, tu, tu, bon, bref. Donc, euh, ce corps d'alignement, je voulais parler, hein. bon. je reviens au souffle bouclier, voilà. Donc, tu es dans cet état, dans cette posture, et là, je t'explique ce qui va se passer, d'accord Ensuite, on va le faire. Euh, J'ai dégrossi, hein, je vais dans le plus en plus fin. Donc, tu vas inspirer à l'inspiration quand tu seras prêt, hein pas forcément à la première inspiration mais bon, j'explique la technique quand tu inspires, tu sens l'énergie qui entre dans tes poumons qui descend, d'accord et bien quand elle a commencé à descendre tu continues d'inspirer mais l'énergie de cette inspiration tu la fais remonter alors, il est très important d'attendre que ton énergie d'inspiration soit passée sous le cœur, d'accord Sous le niveau du cœur, au niveau euh, sous le plexus solaire, juste en dessous, tu vois Et là, tu attends qu'il soit descendu là, toute l'énergie de ce souffle soit descendue là pour, avec ton intention, et tu peux te servir de euh, ta posture d'alignement justement, dans laquelle tu es censé être, parce que pour arriver jusqu'à ce stade-là que je t'explique maintenant, tu es censé être en état d'union et donc d'alignement, ok euh, Avec mes, mes consignes. Hmm J'insiste. <rire> donc là, tu presses légèrement sur le bas-ventre. Tu sens la musculature du bas de ton ventre, tu, tu vas du bas vers le haut, très très légèrement, tu pousses légèrement vers l'intérieur, tu vois, c'est-à-dire tu, euh, tu tends, hein, légèrement ta musculature, pour pousser légèrement ton ventre vers l'intérieur, ok Ceci, cette petite pression, toute simple, légère, aussi légère soit-il, mais maintenue, tu vois, ça va t'aider moi, ça m'aide, c'est le truc que j'utilise. Une fois que, tu vois, alors on reprend. Tu inspires, et une fois que l'énergie arrive, commence à arriver sous le plexus solaire, tu continues d'inspirer physiquement. Mais l'énergie pure de, de ce souffle-là, okay, tu le fais remonter par l'intention, tu pousses légèrement ton ventre, et là, tu peux expirer. Ça aide aussi. Alors, tu pousses le ventre légèrement et tu expires. Et avec l'intention, tu fais monter cette énergie. Tu la fais monter à l'infini. Hein tu la fais monter à l'infini. Tu la fais monter, monter, monter, monter. Voilà. On est ici vraiment au cœur de ce qu'est la technique du souffle bouclier. D'accord C'est ça que tu dois comprendre, pratiquer et réussir à faire. La deuxième petite clé et éventuellement difficulté, il y en a donc trois, hein, c'est le temps de fermeture hein, pour que ton corps, corps, tous tes corps s'habituent à faire ça. Boucler, verrouiller ton âme. Hein, et le temps que ça se fasse d'être dans un mood, on va dire, d'énergie très élevée et, et super positive. Hein. Ensuite. Deuxième clé, deuxième petite difficulté, c'est de, quand tu inspires, de bien attendre, pas le faire avant. Pourquoi Parce que c'est un ancrage au cœur. Et si tu ne respectes pas, et tu vois, pendant des les tout premiers mois, ça avait du mal à rester en haut, c'était pas stable en haut. Il y, y, y a eu un temps d'instabilité euh, les premiers temps par rapport à la, la, le, le, à la, au verrouillage de l'âme. Après, il y a eu euh, tout un temps euh, de, de, de, de mise en stabilité, de, de créer une stabilité avec justement euh, la bonne fréquence, la, la fréquence qui était celle vraiment de l'alpha et de l'oméga de mon, de mon esprit, tu vois. Tu vas devoir trouver la tienne. Et ça passe par un son, okay, à l'intérieur que tu peux entendre. Et donc, à un moment donné, à force de le faire, tu vas ressentir, d'ailleurs, et puis tu ressens quelque chose, justement, quand cette énergie réussit à parvenir à ce point alpha et oméga de l'émergence de ton esprit, hein. de, de, de la fin de ton esprit et du début de ton âme, tu vois Comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc c'est la deuxième difficulté. Et ça m'a pris des mois pour que ça reste stable euh, tranquillement, tu vois, sans avoir à faire trop d'efforts. Je peux dire même que j'avais un visage qui faisait comme si je venais de de manger du citron, tu vois, pour que ça, pour que les énergies <rire> restent bien haut. Mais ça c'est normal, tu vois, les premiers temps t'as pas de souci à te faire avec ça, parce que le sourire est important, tout le faciès est important toute l'expression, tout le corps, tout ton être est important pour élever ces énergies jusque-là et réussir à les maintenir, à les maintenir, à les maintenir. À force de réussir à les maintenir. Et tu vas voir qu'au début, ça bouge constamment. Ça reste jamais exactement euh, euh, à la source, tu vois. C'est très difficile, évidemment, puisque euh, euh, tu, tu viens contre un jet d'eau. Tu, tu m'as bien compris. <rire> Avec une énergie contraire. Donc ça va, ça va pas faire corps immédiatement. C'est normal. Euh, bon, Et puis c'est tellement précis, tu vois, c'est très puissant et c'est très précis Mais en même temps, plus tu le fais, plus tu le pratiques Plus cette pr précision, tu arrives à, à l'obtenir, à la, à la rejoindre Plus tu arrives à y rester, et plus ça devient un endroit calme, tu vois Et plus ça devient facile de faire ça, et de faire... Euh, euh, même pendant des heures, et tu vois, il y a aussi l'entraînement, je te dis ça maintenant aussi, parce qu'on est encore dans les explications, quand tu es au stade de t'entraîner à, à maintenir justement cette, ton énergie, volontairement ta propre énergie, celle que tu fabriques, celle qui te vient du ciel, tu vois, de l'inspiration, de tout ce qu'il y a d'or de vie partout, tu vois Hmm et de concentrer ça en toi, et eh bien, et de l'amener, de l'amener de directement à la source, sans autre intention. Hein. Là, tu n'as pas besoin de dire ou de faire quoi que ce soit. On verra tout ça après. Ça, c'est une autre étape. Parce que quand on pratique le souffle bouclier, eh bien, on a accès, bah, c'est juste la grâce qui est avec toi, quoi. C'est vraiment la grâce qui est avec toi, évidemment. Et tu vas pouvoir t'en rendre compte très, très vite. Voilà. Et... Euh... C est, c est, euh, moi, maintenant, je, je, je, je l'utilise presque constamment parce que tu euh, es obligé d'être aligné pour pouvoir le faire. Donc, voilà, tu es sûr que tu es aligné déjà quand tu fais ça. Donc, il y en a qui n'ont pas besoin d'arriver au souffle bouclier ou de pratiquer le souffle bouclier. Hein. j'ai pas eu besoin de, de ça pour être aligné et pour émettre des demandes puissantes, etc. On est d'accord hein. Non, non, c'est... Euh, euh, pff, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau quoi. <rire> j'ai envie de dire ça comme ça mais c'est un peu même presque vulgaire je suis désolée hein, par rapport à ce que c'est parce que c'est tellement euh, précieux c'est tellement euh, euh, transfigurant ça blanchit tellement tout à une vitesse avec une puissance et c'est pour ça que je le mets à disposition du public parce que euh, j'ai bon espoir que étant donné que je sais moi ouais, c'est ce que c'est ce que j'essaie je vous... de vous transmettre depuis le début hein. euh, c'est ce, ce pouvoir que nous avons et ce, comment de vous expliquer ce qu'on est comment ça marche et puis de progresser de donner des outils pour y arriver voilà euh, et là je commence un petit peu par la fin puisque je je, je... Je, je mets à disposition le Souffle le bouclier avant d'avoir donné toutes les ex autres explications de base, technique, géométriques, etc. Euh, ce fameux livre que j'essaie de, de finir d'écrire. bon mais il n'y a pas de hasard hein, si ça ne peut pas être fini pour l'instant. Parce que euh, tout est lié, tout est lié. Et je le ressens dans ma chair, je le ressens dans mon âme, dans tout mon être. Hein. Donc euh, voilà. Ce que je voulais dire c'est que même l'ONU a fait... Euh, et l'université de Princeton a repris ça, vous pouvez faire des recherches euh, sur justement les pouvoirs, ils ont appelé ça les casques roses ils ont euh, le pouvoir de la pensée, ils ont euh, déplacé euh, quelques personnes qu'ils ont appelées des casques roses au milieu d'une guerre et, et ils ont vu euh, à quel point ça pouvait avoir une influence parce que ces personnes là étaient des rêveurs de paix ce sont des personnes comme toi et moi qui se mettent donc dans cet état euh, sublime qui leur permet euh, d'émettre une pensée, de la vivre à la, de l'intérieur, tu vois et donc euh, euh, leur âme incarne cela tout simplement et ils ont calculé, ils sont allés aussi loin que pour justement, juste calculer il suffit de 1% 1% seulement tu m'entends de la population qui se mette à émettre cette lumière à tout baigner de cette lumière cette lumière pure, divine tu vois, celle du cœur quel que soit, je répète là, euh, et, là et là je répète, c'est vraiment le moment peu importe que tu réussisses ou pas ce souffle bouclier tout de suite je t'ai dit, moi ça m'a pris du temps c'est pas grave, prends ton temps pour bien faire les choses il n'y a pas de comme je viens de te dire y a... tout est lié, donc euh, ne, ne t'inquiète pas pour les histoires de temps ne t'inquiète plus pour ces histoires de temps. On est hors du temps maintenant, si tu le veux. Je vais aussi faire un communiqué là-dessus. Seulement si tu le désires, tu peux créer le monde que tu veux à partir de maintenant. Et si nous sommes ne serait-ce qu'un pour cent sur toute la population, et nous sommes beaucoup plus que ça, qui passons à l'action quotidiennement, je le fais déjà, je me donne juste une journée par, par semaine, et en fait, même cette journée-là, j'ai pas de rendez-vous, mais je le fais encore plus, le jour, le jour où je suis censée être en relâche, je me rends compte que je le fais encore plus, tout naturellement, de mon cœur, tu vois, et les autres jours, ben voilà, il y, y, y a toutes sortes de choses, d'intendance, etc., à faire, comme tout le monde, voilà, bon. Alors, donc, chaque jour, d'émettre du fond de ton cœur la lumière pure de ton cœur et de, avec ton intention de tout baigner avec ça tout simplement d'accord que tu es le troisième œil ouvert pause oh fils c'est pas grave quel que soit ton âge même si tu as 5 ans 4 ans et 8 ans vas-y fais-le fais-le c'est génial parce qu'alors on peut tout transmuter transmuter c'est-à-dire changer l'état des choses en un autre état c'est ça justement ce dont nous sommes capables, c'est euh, ce que nous sommes, ce qu'est la création, et c'est ça que tu peux faire. Et grâce à la toute puissance, démettre simplement, volontairement, de ton intention, de tout ton cœur, toute la lumière de ton cœur partout, partout, partout. Tu vois, c'est pas une bulle. On s'enferme pas dans une bulle ici. On baigne tout là dedans. On fait profiter tout de ça, tu vois, et ça réinitialise tout. Et c'est génial, voilà. Et à chaque fois que tu appréhendes une situation, eh bien, fais ça avant. Et par rapport à ce que tu appréhendes, tu baignes ça de ça. Et puis, tu, tu dissous tous les mots, toutes les images que tu as d'appréhension. Et tu finis par tout effacer, tout effacer grâce à cette lumière. Voilà, tu blanchis, tu blanchis, tu blanchis, tout ça, encore de la lumière, de la lumière, de la lumière. C'est ça, la blan blanchir, hein. C'est rendre tout transparent, tout nettoyer de tous ces mots qui sont, qui encombrent. Hmm et qui, toutes ces images, toutes ces émotions euh, qui, euh, qui ne euh, nous aident pas alors tu effaces tout ça volontairement grâce à l'émergence de l'énergie pure de ton cœur et puis tu maintiens ça, tu maintiens ça, tu maintiens ça avec confiance, avec ardeur, avec amour tu vois, voilà, et tu vas voir le résultat tu vas voir le résultat je ne te dis pas rien, je te dis si tu fais ça, tu vas voir <rire> voilà Alors Donc je résume Tu inspires Tu laisses aller le souffle Tu le ressens jusqu'à ce qu'il commence à descendre Sous la poitrine À partir de là L'énergie de ce souffle Tu continues d'inspirer Mais l'énergie de ce souffle Tu le fais remonter, remonter, remonter Tu vois et tu accompagnes ça d'un son tu accompagnes ça euh, de ton ventre qui est de et tu peux expirer pour le faire monter monter monter et tu essayes de rejoindre un point où tu sens où tu sens que tu rejoins le, le haut de ton crâne juste en dessous juste en dessous juste en dessous juste en dessous pile, pile pile pile voilà et là tu vas trouver le son juste et à force de pratiquer tu entendras et ce son va se va devenir naturel, tu vois, il va il va même devenir un son de lumière. Au début, c'est un son un petit peu artificiel parce que tu le forces, parce que tu cherches, tu veux trouver, etc., tu vois. Et puis petit à petit avec la pratique, il va se diffuser comme de la lumière ce son, il deviendra très très très naturel, ce sera une fréquence que tu vas créer entre toi, ta volonté, ton intuition, ton être et ta source. C'est juste extraordinaire, c'est juste merveilleux, tu vois. Mais voilà, je te le dis, sois patient, je te le répète, persévérant. C'est extrêmement simple, extrêmement rapide, tu vois. Je viens de tout expliquer. On va le faire ensemble. Et, euh, et je t'ai donné toutes les recommandations. Voilà. Donc, tu prends un instant, un moment pour toi. Un endroit où tu te sens bien où tu vas pouvoir t'offrir ce moment pour toi tout seul. Tu prends le temps de quelques respirations pour bien t'aligner entre l'avant et l'arrière. Trouver le centre entre la gauche et la droite. Trouver le centre le ressentir y rester et entre le haut et le bas. Tu gardes ce centre et tu te détends. Peu importe la posture des mains ou du corps, l'important c'est de trouver ce centre, de le garder, d'être confortable et tranquille. Tu inspires l'énergie. Tu continues d'inspirer mais l'énergie, tu la remontes, la remontes. Tu fais monter tes énergies. Demande à ton corps d'élever ses énergies. Tu lèves, tu lèves, tu lèves tes énergies. Tu, lèves, tu, lèves. tu pousses un peu sur le ventre. Tu expires tout en gardant cette énergie qui monte. Tu continues tout en ayant, en gardant cette énergie le plus haut possible. Tu continues à inspirer, mais l'énergie, elle, est toujours en boucle. D'accord Elle est toujours, comment dire, elle passe constamment en continu. C'est un souffle continu. Tu vas continuer d'inspirer et d'expirer, mais l'énergie, elle, elle reste constamment à passer sous le cœur quand tu inspires et quand tu expires. L'inspiration te permet de faire cette boucle sous le cœur et de remonter l'énergie vers la source, vers le dessous de ton crâne. Et l'expiration permet de maintenir cette énergie ascendante qui monte vers le crâne, constamment, constamment vers le crâne. Tu vois c'est un effet continu. Tu appuies sur le ventre, l'expiration. Sitôt, tu vois que... Et à chaque fois que tu perds le fil, la moindre pensée au début te fait perdre le fil de ce souffle. Donc ça aussi, c'est... Ça prend aussi des mois avant euh, que les pensées, euh, d'avoir un peu plus de discipline sur ces pensées, ça te permet aussi justement de, euh, c'est un exercice qui te permet de discipliner un peu plus tes pensées. Hein. Voilà. Euh, donc, on reprend. Tu inspires. Quand ça arrive sous le cœur, tu continues d'inspirer, mais tu ne vas pas trop loin non plus. Donc, tu n'hésites pas à pousser sur le ventre pour expirer et aider cette énergie à monter, monter, monter. Et alors, moi j'ai la bouche fermée en fait. Tout se passe avec le nez uniquement. Hein. Je ne perds pas le souffle, je ne dissipe pas le souffle, tu vois. On n'entend pas le souffle, euh, mon souffle, même par le nez. Il y a une forme de concentration et de calme, tu vois, dans le souffle, pour pouvoir justement faire monter ton énergie et la maintenir élevée, et aussi élevée, suffisamment élevée pour qu'elle rejoigne la source. D'accord? Et la maintenir, la maintenir dans cet état constamment que tu, que tu inspires ou que tu expires. Tu comprends À chaque fois que la boucle, euh, que tu te déconcentres et que la boucle donc se, se défait, eh bien, tu recommences, pas de problème, une seule fois, tu vois C'est toujours la pre première inspiration qui te permet de faire la boucle. Après, la boucle, elle est faite, elle reste, tu vois Elle est censée rester ton énergie en flux continu, monter, monter, monter constamment à la source, en continu tu vois et être au même à la même fréquence euh, sonore que la source tu vois au début tu vas chercher moi c'est ce que j'ai fait en tout cas j'ai cherché cette fréquence sonore avec le son intérieur que j'entendais j'entendais comme un thermomètre qui monte tu vois ou comme un je sais pas comment te dire euh, euh, une fréquence qui est de plus en plus aiguë tu vois. qui monte qui monte qui monte qui monte qui monte d'octave en octave donc tu ne peux pas forcément faire ça avec ta voix. Et puis, ça ne se fait pas avec la voix. C'est pas quelque chose... Là, on n'émet pas une énergie vers l'extérieur, tu vois, avec le corps. Non. On, on, on, on concentre son énergie intérieure. Intérieure. Donc, aussi bien le souffle ne doit, ne, ne doit sortir que très très, très très très, très, très peu, le moins possible, tu vois, de toi. Et tout ça reste concentré à l'intérieur. J'essaie de te donner des conseils. Hein. Donc, euh... Donc tu inspires pour faire cette boucle la première fois. Hop, ça y est, tu fais cette boucle. Paf, avec ton ventre, avec l'expiration, tu continues à la monter. Mmh, mmh. Tu demandes, si tu veux, aux énergies de monter. Tu souris, ça aide, ça aide à monter les énergies. Mmh. Et à un moment donné, avec le son que tu peux produire à l'intérieur de toi, tu peux sentir ce son. Euh, atteindre ou dépasser le crâne tu vois, exerce cette sensibilité là c'est la toute première qui est, va être nécessaire si tu ne vois pas et si tu n'entends pas si tu soit un sens ou un autre développé si tous tes sens intérieurs ne sont pas encore développés et eh bien tu utilises ce que tu peux, tu vois, hein? la sensation de ton corps physique et tu vas sentir, développe cette sensibilité tu vas la sentir à quel moment tu es pile dedans, parce qu'au début de toute façon il va pas te laisser rentrer tu vois, ça a une telle force ça a une telle puissance l'émergence de notre source <rire> énergétique c'est ouf, ouf c'est ouf. donc quand tu te mets en communion avec ça euh, faut vraiment que toi aussi tu, tu y mettes vraiment du tien tu vois, et ça ça doit être donc euh, une force concentrée intérieure, voilà donc euh, voilà ben, même en le faisant tu vois j'ai donné des explications euh, donc on reste dans les explications euh, c'est pas vraiment une méditation tu vois mais c'est un, c'est une posture, hein, tu vois, tu as compris, une, une posture technique. <rire> euh, et tu peux, tu peux t'exercer à t'y mettre, même dans un endroit où tu es pas calme, hein, à n'importe quel moment. Moi, je le fais en marchant dans la rue, en faisant mes courses, euh, à n'importe quel moment. Dès que je sens quelque chose qui devient un peu négatif ou quoi, ou que mon énergie baisse un peu ou quoi, hop, ça y est, ouais, je me remets en souffle, bouclier, tout naturellement tu vois, ça devient euh, presque une seconde nature, un second souffle, et tu verras qu'à partir de là, bah, c'est un point de départ pour énormément de choses, quoi, parce que, parce que voilà, on développera ça plus tard. <rire> pour ceux qui sont intéressés. Voilà, ben bon souffle bouclier. Merci, euh, merci, euh, merci aussi de, de t'abonner, de faire circuler en mettant ton pouce, hein, pour que d'autres aient accès. Euh, parce que donc, on peut transmettre tout. Peu importe les intentions et les projets euh, de l'ombre qu'une partie de nous avons attiré ici et maintenant, euh, et qui est dans des, des, des effets de débordement, bah parce qu'on l'a laissé faire, on l'a laissé prendre de la distance, si on aimait, euh, comme je t'ai dit, même pas le souffle bouclier, hein, mais... Voilà, le souffle bouclier, il est d'une puissance, c'est incommensurable quoi, tu vois, mais il y a le libre arbitre, je rappelle, c'est que chacun est censé euh, se remettre à comprendre qui il est, à réunir et blanchir son vaisseau et à l'utiliser aussi vertueusement et correctement que possible donc à, la, à apprendre à le piloter c'est ça que je... je, je est, il est là mon partage en fait hein. donc va voir mes travaux, va voir sur Utip tout ce que je mets à ta disposition abonne-toi parce que comme ça tu auras toutes les publications parce que petit à petit euh, là apparemment ça bloque un peu il euh, y a trop trop de, de, de passages sur Utip Mais je pense que je vais en faire rapidement Ma plateforme de base Tu vois Je passerai les annonces hein, Bien entendu Je garde euh, mes chaînes euh, Et tu, tu seras toujours euh, informé Mais vaut mieux aller voir de temps en temps Parce que je sais pas ce qui se passe, mais il y a des abonnés qui ne reçoivent pas mes vidéos, qui me disent « mais euh, ça fait des mois, il euh, n'y a pas de vidéos, est-ce que tu continues, est-ce que tu t'es arrêté ?» Voilà. <rire> Et euh, ceux qui ont mis les clochettes aussi parfois ne reçoivent pas euh, les vidéos, les annonces de mes vidéos. Ceux qui aussi, euh, pour être sûr de les recevoir, ont fait une demande d'être informé par mail, ne reçoivent pas de mail euh, bon tu as compris, donc voilà, <rire> le mieux c'est certainement euh, d'aller directement sur mon avatar régulièrement euh, toutes les semaines, parce que je vais poster toutes les semaines, euh, le programme est chargé à partir de maintenant il hein. euh, y, y, y a ces outils de tirage d'alignement qui sont super importants, qui sont la base de la base pour tout le monde, ça s'adresse à tout le monde où je donne des conseils par le menu vraiment de s'aligner pour l'alignement de la semaine, quoi qu'il arrive, quelle que soit ta situation où que tu te trouves, qu'est-ce quoi que ce qui se passe, tu vois. Voilà, et euh, bon, donc, et sur YouTube, tu as mis tous mes outils. Euh, voilà, et tu peux encore, euh, oui, il y a encore aussi euh, un truc très sympa c'est d'en profiter euh, pour télécharger Brave, euh, c'est un moteur de recherche vertueux, tu te rendras compte, il t'explique tout ça, tu peux même gagner des sous et m'en faire gagner si tu acceptes de le télécharger de... par l'url que je te donne. Il y a juste à cliquer dessus, c'est sous la vidéo. Pareil pour aller sur ma plateforme YouTube, il y a juste à cliquer sur l'URL que je te donne. Euh, pareil pour les cagnottes, si tu veux me soutenir aussi, euh, PayPal, Up, euh, voilà. Un grand, grand, grand merci. Hein. On a énormément besoin maintenant de construire ce tissu entre nous, euh, d'une nouvelle, euh, de la nouvelle terre. Merci, ça passe. Tu vois l'alignement C'est ce que j'explique aussi depuis le début. C'est euh, tout autant être cohérent dans les actes, dans les actions, que en, dans son esprit, et dans ce qui se passe, et dans ce qu'on nourrit dans son esprit. Ça se passe voilà, dans une attention, aussi bien intérieure qu'extérieure, et dans la cohérence entre les deux, évidemment. Tu vois, voilà, c'est un, une attention et un travail très complet. C'est une autre façon de vivre, voilà. Et on intègre ça ben, un pas après l'autre, progressivement, parce qu'il y a beaucoup à faire. Euh, voilà, donc Brave, euh, euh, si, tu, si tu acceptes de, de le télécharger par cette URL que je te donne, comme je suis reconnue comme créateur par eux, euh, eh bien, si tu si si tu, si tu l'essayes pendant un mois révolu, alors j'aurai quelques pièces dans ma cagnotte, voilà, c'est super. Il y a plein de façons de m'aider, de me soutenir, là, tu es à peu près tout ce qui existe. <rire> eh bien, je te remercie, je te remercie de prendre aussi du temps, comme je prends du temps pour toi, de prendre aussi un petit peu de temps pour moi. Gros bisous, à très bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires hein, euh, de façon à ce que je puisse aussi faire euh, euh, des communiqués euh, qui répondent à, à vos attentes, euh, en particulier hein, dans le domaine de l'alignement, bien entendu, et de tout ce qui est possible de faire euh, euh, en relation et, et, et concernant cela. Gros bisous à tous. Hein. Soyez donc super positifs. Euh, ne vous laissez surtout pas avoir peur Toutes ces informations Quelles que soient leurs euh, Quelles que soient les informations que vous recevez Quel que soit leur potentiel de vérité Il n'y a pas à se chamailler sur Oui ça c'est vrai, oui ça c'est faux Bon, il y a des mesures à respecter Qui sont évidentes dans le domaine de la matière Ok On respecte, on est respectueux On est bienveillant les uns envers les autres On s'entraide on partage, on fait ce qu'il faut dans le respect des uns des autres. Voilà, c'est super important. Et puis, dans l'esprit, on ne s'angoisse pas. Et au lieu de s'angoisser, on se dit et on comprend qu'on est des êtres créateurs, totipotents. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que quand c'est dans la sphère, toute information qui est dans ta sphère, qui arrive à ta conscience, tu as tout pouvoir sur elle. Il suffit d'avec le fond de ton cœur, mettre... <rire> j'étais un, un petit peu perturbée là non attendez c'est mon chien qui me dit ah il y a quelqu'un qui passe bon mais du, du fond de ton cœur d'illuminer tout ça avec la pureté de ton cœur voilà tu vois toute la lumière pure de ton cœur d'illuminer tout ça et ça va se transcender à une vitesse si on est juste au moins 1% à le faire sur la planète en ce moment et ben même si les autres ils s'angoissent et tout et qui nourrissent et ben le côté euh, voilà euh, qui sont encore justement perdus, piégés dans l'ignorance qui savent pas qu'ils sont créateurs et qui peuvent transmettre tout ça pour le meilleur eh ben nous on peut faire ça pour tous, tu vois, même avec cette histoire de euh, euh, comment dire justement de de libre arbitre, il y a aussi une masse critique, tu vois, qui est de, de, de notre âme collective. Si 1% seulement de notre âme collective se met à désirer, à rêver ça, à, à émettre ça de tout son cœur, eh bien, c'est ce que ça va offrir aux autres. Les autres continueront d'avoir le libre arbitre là-dedans, tu comprends Voilà. À rejoindre ou pas ça, s'ils le veulent, s'ils ne le veulent pas. Mais les conditions seront là. Nous aurons Créer ces conditions, ces nouvelles conditions, et c'est ça qui compte. À partir des conditions, c'est ce qui fait que un même code va réagir comme ci si ou comme ça, tu vois. Donc, c'est ça qui compte. C'est de créer les bonnes conditions, et c'est ça que c'est faire notre âme créatrice, et c'est ça que c'est faire l'univers, la création, notre mère, notre père créateur, tu vois, c'est père mère en même temps. C'est la création, le créateur, il est à, il est à la fois l'un et l'autre. Et, et nous sommes à la fois l'un et l'autre évidemment, et tout est à la fois l'un et l'autre. Et il y a une dynamique là-dedans, c'est le champ électromagnétique qui fait l'intermédiaire entre tout. Et c'est ça le pouvoir créateur, c'est ça le messager créateur, c'est ça l'incarnateur, c'est ça le, le, le computer quantique, c'est notre âme élect électromagnétique voilà, notre âme électromagnétique, elle, elle imprime, pour ceux qui ne l'ont pas encore en, entendu, puisque j'en parle, en, en parle là maintenant pour résumer, euh, notre âme, ce champ électromagnétique que crée notre esprit, en fait, il est euh, sous forme électromagnétique le, de façon imprégnée en temps, presque en temps réel, tu vois, il y a le décalage de l'émission, tu vois, de, de, de, de l'information. Elle est dans l'esprit et elle est émise, voilà, donc, euh, elle apparaît dans l'esprit et ensuite elle est émise ou pas, imprimée ou pas par l'âme. Et l'âme, elle imprime tout, donc, de façon parfaite et, et, et, et, et tout est imprimé depuis toujours et toutes les informations de tous les autres champs électromagnétiques communiquent entre eux. Tu vois, c'est colossal. On, notre âme peut recevoir toute information de tout autre champ électromagnétique à tout instant. Et c'est valable pour tout autre champ électromagnétique. Voilà. C'est pour ça que c'est si important. Donc voilà, ton pouvoir il est là. Donc vigilance à ce que tu fais dans tes actions et vigilance à ce qui se passe dans ton esprit et à ce qui s'imprime dans ton âme parce que c'est donc ce qu'elle veut incarner. Et plus ton âme est blanche, et plus tu es aligné, et plus tu incarnes puissamment et rapidement. Donc, le cœur sincère et pur, qui baigne de cette énergie tout, tout, tout ce qui est en lui, déjà, il nettoie toutes les informations éventuellement négatives qu'il y a dans ses cellules, et entre ses cellules, donc il s'auto-guérit, on est d'accord Mais il guérit aussi tout avec son intention de tout baigner. Et je répète, ce n'est pas une bulle fermée, c'est une émission ouverte, d'accord C'est un champ d'émission ouverte qui va dans toutes les directions, dans l'espace et dans le temps. Voilà, ça nettoie tout, ça réinitialise tout. Alors, oh les cœurs, mes cœurs d'amour Voilà, que tout le monde s'y mette Voilà, et vous allez voir à quel point les choses vont se transcender. Et même, pour ajouter cette information... Tout ce qui a pu être dit auparavant reste vrai si nous ne sommes pas assez nombreux à le faire. c'est pas une menace. C'est un effet de la loi, de la loi de la création. C'est pour ça que les cartes aussi, ça ne ment jamais. C'est l'interprétation qui peut être euh, à côté de la plaque, ou etc. Mais les cartes, elles ne mentent jamais. Elles parlent avec ce qu'elles ont dans le ventre. Tu vois C'est toujours juste. Je veux dire... Euh, que et c'est pour ça que je dis qu'on peut utiliser le, le tirage de cartes de façon vertueuse parce qu'il rien n'est jamais scellé d'avance. Si nous nous mettons, si nous sommes plus d'un pour cent, et je l'ai toujours dit et je l'ai répété ponctuellement par rapport à ces messages que j'ai reçus, qui sont euh, des messages de d'avertissement. C'est si on n'est pas suffisamment à se réveiller, à, à, à émettre cette lumière pour tout baigner de notre lumière pure du cœur, du fond de notre cœur, quel que soit notre état d'alignement, je répète, quel que soit notre âge, etc., peu importe, eh bien, tout ce que nous avons engendré mathématiquement, tout ce que nous avons semé, va inévitablement euh, se, euh, euh, se récolter. Tu comprends ce que je veux dire voilà c'est un, une forme, les forces énergétiques dans l'univers, dans la création, c'est une forme, une forme, je dis bien, de jeu de billard. C'est-à-dire que même si une information a été envoyée quelque part, si ce n'est pas encore incarné, tu peux envoyer une autre information, une autre énergie pour euh, euh, euh, euh, transmuter l'énergie, euh, une autre énergie, tu vois Et si tu es donc au courant, de quelque chose qui n'est pas positif et qui qui qui euh, voilà n'est pas vertueux tu peux et que c'est pas encore incarné tu peux là dessus mais si on est suffisamment seulement puisque là ici ça concerne puisque les informations désagréables dont je parle concernaient nous tous d'accord donc la réponse c'est nous tous si dans notre âme collective on est suffisamment nombreux à émettre cette énergie alors on peut tout transcender et tout ce qui toutes les toutes les tout ce qui a été semé, euh, et à partir de ce qui a été semé, va se transmuter en ce qu'il a de plus vertueux, tu vois ce qu'il a, ce qui est fait, va se transmuter en ce qu'il y a de plus vertueux. Nous aussi, on peut créer de façon horizontale, pas seulement en verticale comme ça, c'est-à-dire en faisant des choses de nos mains et tout, voilà. Tu vois, c'est là qu'on sème, qu'on crée aussi. Euh, et c'est tout ce, toutes ces choses-là qui peuvent se transmuter en quelque chose de tout à fait autre chose, pour les utiliser autrement, parce qu'on va avoir un autre état d'esprit, parce qu'on choisit d'agir autrement, tu vois parce que les événements peuvent être organisés autrement et servir pour autre chose, enfin, pour des choses vertueuses. C'est ça qui peut changer, c'est ça qui peut transmuter. Il hein. faut rester les pieds sur terre, ce n'est pas une citrouille qui va être transformée en, en carrosse. <rire> Là, comme ça, tchouk, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus puissant et, et c'est beaucoup plus vertueux. Et c'est beaucoup plus magique que ça encore, tu vois. Voilà, ce qui est. Voilà. Euh, voilà. Ben, euh, donc euh, donc je crois que j'ai tout dit là, voilà. Il faut vraiment se réveiller, se prendre en main et mettre. Euh, faire ce qu'il faut dans la matière. OK, on est d'accord Commencer à être cohérent, à vraiment bien s'aligner, être de plus en plus nombreux à s'aligner et aussi à entrer dans le grand alignement. Hein. Euh, pour ceux que ça intéresse, je suis là pour ça. <rire> mes infos sont là pour ça en tout cas, voilà donc merci d'être présent euh, je vous envoie toute la lumière de mon cœur euh, et mettez-vous aussi de la lumière, renvoyez-la à tout le monde euh, que le meilleur arrive que la paix soit euh, voilà, merci, merci merci